L'histoire de Bokersh à la chasse. Première partie. Bokersh est gros, très gros. Le docteur lui dit un jour, Bokersh, il faut migrer, il faut faire du sport, il faut marcher. Répond Bokersh, et si j'allais à la chasse? J'ai infusé des cartouches, un carnier et mon chien Topil. C'est une trop, très bonne idée. Cela vous fera du bien. Et voilà que Boukerch, sur la, la route de bon matin, Topil le suit. Tout à coup, Boukerch s'arrête. Tiens, se dit Topil, qui a-t-il mon maître se lève sur la pointe du pieds et puis se baisse. Ah, maintenant il penche la tête à droite. Il a dû voir un lièvre. Topil, dit Boucherch, c'est un lièvre. Ah, oui, mon bon chien s'en éteint déjà. Quelle chance Attention cachons-nous